Pas envie de monter, j'ai besoin de monter. J'ai besoin d'échapper euh, au tumulte, euh, des klaxons et des téléphones et etc. Et, et du coup le refuge c'est pour se réfugier. Je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle va passer l'été ici, mais... Bizarrement, elle respire bien, maintenant. Voilà, c'est ça, le secret. C'est l'air pur. Regarde, on va voir la quoi. Ça va, Camille Tu découvres, ça te plaît, Aujourd'hui. Oh, Donc ça, ça passe ou pas Oui, salut, c'est ça. Ben, ça y est, enfin, ouais. Et on, et on est prêt voilà. La Charpoie, c'est une petite cabane qui est sur ce rocher depuis 1904. Donc elle a satané 118 ans. Et moi je trouve c'est fascinant et incroyable qu'elle soit encore debout en cet état. travail du gardien, moi j'aime bien résumer euh, ma position que c'est euh, en fait une ménagère d'altitude ou alors euh, je fais de la soupe à 2008. Hein. Ça se résume plus ou moins à ça. Je comprends pas pourquoi ça a été attaqué. Franchement ça je pense que c'est à cause du réchauffement climatique, il y a autant de souris en altitude. Mais je trouve ça tellement cool de pouvoir en fait pas avoir l'impression de bosser dans des tâches les plus basiques et peut-être les plus ennuyeuses mais bon, après, il y a plein de gens aussi qui sont conscients qu'en fait, en faisant la vaisselle, on réfléchit, en marchant, on réfléchit. Et en fait, là, on est dans le primaire, on fait à manger, et on offre le gîte et, euh, et on élève des enfants. Enfin, tout le monde fait ça depuis l'année des temps, en fait. C'est pour regarder la télé, les chouka. Les canapes, quoi. Les enfants, je les, ai, je les ai pas montés pour, euh, pour leur faire un cadeau au départ, je les ai montés par pur égoïsme parce que moi j'estime que la cabane c'est mon troisième bébé et que j'étais pas prête à le lâcher et que j'avais encore des aventures à vivre ici et que je me suis dit après tout euh, la moitié de la planète travaille avec ses enfants, je vois pas pourquoi ça serait pas possible, euh, là-haut ils auront à boire, à manger, euh, ils pourront se laver, enfin c'est ça les besoins essentiels, et le reste c'est du superflu, on en a pas besoin. Puis alors j'ai eu beaucoup de critiques. On se que j'étais un peu, euh, c'était un peu trop osé ce que je faisais. L'idée c'est de s'adapter. Et tant que tu fais quelque chose euh, parce que tu as à cœur de le faire, je pense que ça peut que marcher en fait. On va, on va vers le caire, On va, se passer autour du quai. D'accord On va s'approcher le ouais. plus doucement possible pour voir euh, la marmotte. Et Elle va lancer des des boules de mousse, des boules de mousse pour qu'il qu'il qu revienne de plus près de nous, d'accord Viens. Les boules non. de mousse ça attire la marmotte. Quoi les bouts de mousse, ça attire la marmotte Peut-être. Ils n'ont pas de limite. Il, tu le mets dans les cailloux, il a déjà les placements justes. Il, est, il court dans tous les sens. L'altitude, tu n'as pas l'impression qu'il la sente. Et puis, on doit juste faire gaffe qu'il se fasse pas mal. Mais en fait, les, les dangers, ils les ouais, hyper, hyper vite. Ils les comprennent bien. Et tu les mets là descendre. Et nous, mène nous marmotte. Je trouve que c'est hyper intéressant, surtout pour nous, en tant qu'adultes. En fait, ça nous, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous remet bien en question sur, nos, sur les limites qu'on se fixe, nous. Et puis, en fait, ce qu'on. Toutes ces, ouais, toutes ces, limites communes qu'on a tout le temps, et puis euh, se dire voilà est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, en fait, faut juste essayer. Pour nous c'est un peu notre résidence d'été, et c'est un peu la sensation que les gens ont quand ils viennent ici, c'est que. Bah, c'est tout petit, c'est tout cosy, euh, en plus, il y a des affaires de gamins partout, donc euh, les gens, ont vraiment l'impression d'arriver chez moi, quoi. Et puis, euh, c'est un monde où, bah, du fait d'être toute seule, bah, je fais comme je veux. Voilà, ouais, c'est un trio là. C'est un petit peu un laboratoire ici. Je l'ai toujours vu un petit peu comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai commencé ici à 8 ans, j'ai fait euh, produits locaux, bio, végétariens. Et les premiers qui ont bondi, c'est mes collègues gardiens qui m'ont dit Mais tu ne peux pas faire euh, du bio, ça te coûtait trop cher. Mais tu peux pas ne pas faire de viande. Les gens, ils ont toujours mangé de la viande euh, en refuge. Puis j'ai dit Bon, hein, je sais pas. Et en fait en faisant ça j'ai déjà semé ma petite graine. Tu veux un litre aussi Je vais prendre un Tu sais où est notre Tout change ici. Le bâtiment va être entièrement démonté, mais ça sera vraiment le même gabarit de bâtiment. Il sera juste agrandi sur l'arrière là où il y a un bac de poubelle. En fait, ça va devenir une réserve. Et puis mon petit réduit de. C'est on on un oui. une page d'histoire qui se tourne, ok, mais on va pas faire les nostalgiques. Enfin, le monde, il évolue. Les choses, elles s'usent quand on s'en sert. Et puis, la cabane, elle va quand même garder la même authenticité, je pense. Et après, voilà, on réécrit peut-être 100 ans d'histoire. Il y a le lieu, il y a ce tas planches, cette cabane en bois, mais il y a aussi euh, ces, ces murailles euh, de granit. Et c'est ce que ce lieu euh, véhicule, C'est cette, cette lumière, euh, ce, cette résonance magnétique quelque part en fait. Euh. Ouais, je crois qu'il y, y a un truc vibratoire. Et les gens viennent chercher ça vient chercher ça en montagne les gens, Viennent chercher ce lieu de liberté où en fait on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu trop grave. Oh. Mais là, après, pareil, il paraît qu'il a le temps à la cage avec tout le monde, qu'il a raconté plein d'histoires à tout le monde, qu'il a couru dans tous les sens. <rire> trop de globules déjà. Là, il va bien, oui. Bon, on va bah, super. Hier soir, il avait un gros passage en bas. Oui. Wow. Voilà. Bon, Et bah très bien. Donc, voilà. Ok. C'est okay. parti. Ça passé une bonne soirée, salutations à Pierre. Ça marche. Et puis, bah, à bientôt. Bisous. Salut Bisous, ciao, ciao Bonne soirée Ici, c'est clair qu'il y a un truc qui me fait vibrer. Je fais peut-être euh, de ce petit cocon au, comme vraiment une bulle au milieu de la nature. Et puis, ça me fait vibrer par euh, tous les temps forts, en fait. Et puis, un temps fort, ça peut être un temps fort où il y a du monde. Et puis, il y a aussi des temps forts qui sont des temps de solitude, en fait, parce qu'on parce qu entend le bruit de la pluie, parce qu'on apprécie le bruit du silence. Dans ma notion de, de besoin, de remonter, le besoin, euh, le besoin, il est, il est vibratoire, en fait, quoi, vraiment. <rire> tu vis sur les restes ou t'as tout donné Non, non. non. pas le refuge le plus accessible, ça c'est sûr. De par cette particularité, ça attire certains, certains alpinistes, grimpeurs qui aiment peut-être être un peu loin des foules, de la norme, de là où vont tout le monde en même temps. C'est des, des endroits qui me font du bien en tant que guide, en tant qu'alpiniste. de dire bah, ça existe encore. En 2022, à, à Chamonix, la capitale mondiale de l'alpinisme. C'est sûr que j'aimerais pas que, que ça devienne la foire qui est 50 places et un téléphérique pour monter quoi. Salut Demain on va aller là-haut, à la pointe Wenger de l'évêque. Moi j'ai toujours trouvé ça dur, euh, tu sais les gardiens de refuge qui sont dans des coins magnifiques comme ça et puis qui peuvent pas trop aller en montagne. Et euh, oui je pense que ça va lui faire du bien hein, c'est sûr. Laisser un peu les, les deux petits à aller grimper. Okay. On, on se prépare, en ski, ça se passe mieux. Ça va, ça va, ça va. Double check. Double check, <rire> t'es con. Tu <rire> me connais mal alors. Non Sarah ce que je trouve vraiment classe, c'est qu'elle a envie de vivre en montagne d'une manière assez euh, minimaliste. Elle est authentique, elle est intègre, elle est... Euh, mais elle est vraie surtout. Et tu vois, euh, ce côté vrai, il se perd un peu... Dément elle, elle, elle triche pas, quoi. Bien sec Elle a envie de faire quelque chose, elle sent que c'est possible, elle met toute son énergie, et elle le fait. Et c'est vachement classe. Vraiment sec ouais. Souffle un coup T'as vraiment fait le plus dur. Oh, merci. Premier 6 de, de ouais. mon histoire à, à maternelle. quoi. Ouais. Le fait de reconstruire une cabane qui fait la taille identique en nombre de couchages, qui soit un peu plus confort pour, le, pour les gardiens, mais je trouve ça va dans, dans la bonne direction. Je trouve ça chouette en fait qu'on ait encore un endroit comme ça dans le massif du Mont-Blanc, préservé, authentique. Et j'aimerais que ça change jamais. clôturer la saison et 118 ans de la charpoix on va se faire une petite raclette au feu de bois et dalle populaire pour fêter le lieu en fait fêter le lieu et les gens qui', qui l'aiment je ne suis pas nostalgique et en même temps en huit saisons c'est la première fois que j'ai pas envie de descendre je ne sais pas si c'est lié à la fin de cette cabane ou ou simplement le fait qu'en en fait ici, on est trop bien et que c'est dur, dur de descendre. Retrouver le, le monde d'en bas.